Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de questions sans détour qui va s'intéresser à la formation. Et quand on parle de formation, souvent, le nom du RSMA revient parce qu'il a fait ses preuves depuis de nombreuses années ici en Guadeloupe et offre différentes formations à nos jeunes entre 18 et 26 ans. Pour en parler avec nous, nous recevons le lieutenant-colonel Alban Kouvout, directeur des opérations du RSMA. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur. Merci d'avoir accepté cette invitation. D'abord parce que l'actualité nous y oblige à travers ce ce grand forum des métiers que vous organisez c'est ce jeudi euh, donc sur le site du RSMA à La Jaille exactement donc euh, nous organisons euh, demain jeudi de 8h à 16h un forum des métiers qui sera une opportunité exceptionnelle euh, pour que les jeunes aillent à la rencontre euh, des filières de formation professionnelle du RSMA euh, je rappelle que le RSMA est un dispositif militaire d'insertion socio-professionnelle et donc nous formons à peu près euh, 700 jeunes par an euh, à différents métiers euh, de manière à pouvoir les réinsérer euh, dans l'emploi durable, dans l'emploi de manière générale oui. et dans la société tout simplement. Oui parce qu'on rappelle que c'est quand même une trentaine de formations hein, que vous proposez tout au long de l'année. Alors oui une trentaine de formations dans des secteurs euh, divers et variés. Euh, je pense euh, notamment au métier euh, du tourisme, au métier euh, du bâtiment, au métier de l'agriculture. Euh, voilà, une offre très générale et donc on aura demain présent sur le stand euh, un certain nombre de recruteurs. Donc euh, on a mobilisé notre réseau d'entrepreneurs et donc on espère que les jeunes viendront euh, nombreux à la fois pour connaître le RSMA mais aussi également pour euh, dialoguer, pour discuter euh, avec euh, les entrepreneurs, les gens du monde professionnel euh, pour voir sont... un petit peu euh, bah, quelles sont les, les évolutions, les perspectives, les parcours euh, qu'ils peuvent leur proposer. Très bien, vous parliez des formations euh, à l'instant, elles sont choisies, elles sont ad adapté à des réalités économiques de nos territoires Alors bien sûr, on a ce, ce souci constant d'adapter notre offre de formation euh, au marché de l'emploi. Hein. Le, le but, la finalité, euh, c'est bien d'insérer nos jeunes et aujourd'hui euh, on peut se satisfaire d'avoir 80% de jeunes insérés, passés entre nos mains. Euh, donc ça, c'est le prix, bien sûr, oui. d'un travail quotidien de nos formateurs mais également d'une mise en adéquation de l'offre et la demande si je puis parler ainsi Très bien, et il y a également là, on peut parler de, de méthode RSMA il y a de nombreux centres de formation, d'organismes de formation mais il y a une méthode qui est particulière peut-être à, à vos services Alors Tout à fait, vous, vous noterez comme moi que c'est un dispositif original puisque oui. c'est confié à des militaires oui. Donc je dirais que la marque de fabrique du RSMA euh, c'est d'agir notamment euh, sur l'acquisition euh, de savoir-faire, c'est-à-dire d'une formation professionnelle, mais également de développer tout un savoir-être euh, puisque les jeunes sont confiés à un encadrement militaire euh, qui permet de mobiliser, d'accompagner le jeune vers l'emploi euh, en leur apprenant bah, des règles, je dirais, euh, directement transposables au monde de l'entreprise, à la fois de vie en collectivité, oui. euh, également de respect des règles, de travail en équipe euh, voilà. Nous, on joue beaucoup sur ce, ce goût de l'effort qu'on veut leur inculquer mm -hmm. euh, pour que le jeune soit en mesure de mobiliser ses compétences et de s'insérer euh, par lui-même, par sa volonté, par son travail euh, de manière à s'en sortir dans la vie beaucoup y voient quand on parle du RSMA la rigueur militaire avant euh, l'accompagnement humain mais il y a un vrai développement personnel du, du stagiaire c'est bien un développement personnel et, alors, on, on parle beaucoup au RSMA de pouvoir devenir oui. c'est à dire quand on, on agit euh, sur le jeune dans sa globalité. Bien sûr, on lui apprend un métier, mais on veut aussi lui donner un accompagnement euh, socio-éducatif. Donc, En ce sens, on va agir euh, bah, sur différents leviers qui vont lui permettre euh, bah, à la fois euh, d'éviter certains travers. Donc, Cette oui. discipline oui. militaire qui peut peut-être euh, faire peur, elle est finalement utile pour que le jeune se concentre sur ce qu'il a à faire quand ils passent au RSMA, c'est-à-dire travailler et réussir dans la vie. Et puis il faut dire aussi que le RSMA ouvre ses portes à tout type de public, ce n'est pas forcément la personne qui est en réinsertion, réinclusion dans la société, qui, qui frappe à vos portes, ça peut être le, le jeune homme comme la jeune femme en recherche d'une formation et, et d'un emploi par Alors, la suite. Vous avez tout à fait raison, hein, l'offre de formation elle s'adresse bien sûr euh, aux, aux hommes et aux femmes, mm -hmm. aujourd'hui on a à peu près 36% de femmes euh, oui. dans nos murs, euh, mais il est important de, de le souligner comme vous le faites, euh, qu'il existe aussi une offre de formation euh, qui est destinée à un public un peu plus qualifié, euh, où des jeunes viennent au sein du régiment pour servir en tant que volontaires techniciens. Donc, ce sont des jeunes moins éloignés euh, de l'emploi, moins en situation de décrochage, mais qui, eux, viennent pour acquérir une première expérience professionnelle. Donc en ce sens ils viennent travailler au sein du régiment euh, dans les services, dans notre administration, euh, dans la restauration dans nos ateliers etc. pour faire tourner le régiment et ça leur donne une vraie euh, expérience professionnelle, une vraie oui. professionnelle oui. pour rebondir également et, et aller vers l'emploi. Et justement comment se passent vos relations avec les, les entreprises maintenant on imagine qu'il y a des entreprises partenaires qui jouent le jeu euh, depuis de nombreuses années avec, avec vous mais euh, des entrepreneurs qui peuvent être intéressés justement euh, pour aller parce qu'ils ont des besoins de main dœuvre pour solliciter des stagiaires de, de vos services, comment ça va se passer Alors on a effectivement constitué au fil des années par notre longue expérience un réseau d'entrepreneurs oui. qu'on a consolidé qui s'agrémente de jour en jour et euh, on a pu noter que ce sont des, des entrepreneurs qui, qui sont réellement intéressés par la marque par le label rsma c'est à dire par ce oui. savoir être oui. qu'on inculque à nos jeunes et qui permettent d'avoir des jeunes efficaces d'emblée euh, lorsqu'ils embauchent quel est le lien du rsma euh, post formation on a envie de dire avec le, le stagiaire ou l'entreprise s'il existe alors on se donne le devoir de suivre le jeune pendant six mois à la sortie de sa formation, de manière à pouvoir toujours continuer à l'accompagner, notamment pour des jeunes par exemple qui iraient sur un emploi de transition ou sur du CDD. On fera l'effort de toujours optimiser l'offre de sortie du SMA. Euh, un jeune qui, qui trouve un emploi intérimaire, dans les six mois qui suivent sa formation, euh, on essaiera toujours de chercher la solution optimale et si possible d'aller vers de l'emploi direct. Vous parliez tout à l'heure d'environ 700 jeunes qui passent par vos formations chaque année, un taux de réussite et d'embauche aux alentours de 80%. Comment sont les chiffres là au moment où l'on parle Est-ce que euh, finalement ça prend Est-ce que les jeunes se dirigent vers vous naturellement Alors On a vécu une période un peu compliquée oui, euh, liée bien vrai. sûr euh, à la situation, euh, à la fois sanitaire et social. Mm -hmm. euh, je dirais que depuis le mois de septembre, euh, on a une, une vraie embellie et les jeunes sont curieux de euh, nous découvrir et ils viennent de plus en plus nombreux à la porte du RSMA euh, pour voir ce qui s'y passe et euh, si possible, on l'espère, pour la plupart d'entre eux. Euh, pour mmh. signer un contrat d'engagement chez nous. Oui, parce que c'est ça, le, une fois que le profil est déterminé et accepté, c'est un contrat d'engagement qu'il y a entre le RSMA et le stagiaire. c'est un contrat, un contrat euh, d'une durée variée. On a des formations de six mois jusqu'à des formations qui durent un an. D'accord. Euh, et ce contrat, forcément, il y a des obligations pour le, pour le stagiaire. Comment ça se passe à l'intérieur, la vie un Alors, petit peu au centre, la, au centre de la, de la JAI, notamment La particularité de, de notre dispositif, c'est effectivement qu'il repose sur un système d'internat. Euh, on estime que pour réellement avoir une, une plus-value et apporter quelque chose en termes de savoir-être comme oui. j'ai évoqué tout à l'heure, on a besoin de créer les conditions propices euh, souvent de couper le jeune en semaine avec son environnement euh, pour qu'il bénéficie d'un accompagnement euh, je dirais 24-24 euh, euh, euh, régler ses petits soucis etc encadré par son chef de section et donc on a besoin euh, de les loger au régiment. Donc oui. que nos jeunes sont à la fois logés, nourris euh, il passe le permis de conduire et euh, un certain nombre de qualifications qui sont des vrais atouts pour l'insertion. Oui c'est ça parce qu'en dehors de la, la formation proprement dite à, à un métier euh, il y a également euh, l'accompagnement, vous parlez de, de, de la personne, de, de l'être, de son insertion euh, dans la société, et dans l'entreprise, c'est l'occasion aussi d'avoir accès, vous le disiez, au permis de conduire, et à d'autres formations euh, importantes pour son développement par la suite. Exactement et puis aussi euh, une autre originalité c'est euh, la mise en place au sein du RSMA de la Guadeloupe euh, d'un pôle, on appelle ça le pôle d'aide médico-psychosocial, qui permet justement de faire intervenir des spécialistes, de les coordonner pour donner une meilleure solution pour régler des problèmes sociaux qui pourraient venir aux jeunes euh, de manière à lever certains freins à l'insertion. Oui, ça peut être aussi euh, l'occasion pour le jeune de trouver une écoute, une oreille, là où il ne l'aurait pas dans un environnement familial restreint peut-être. Exactement, oui. donc on a beaucoup de jeunes euh, pas, pas que, on oui. a beaucoup de jeunes euh, parfois donc en manque de repères euh, qui viennent chercher, on le constate, un, un grand frère, un référent, euh, une forme d'autorité, euh, chose qu'on peut très facilement. Euh Vous avez des anciens justement qui participent à, de temps en temps à rencontrer Alors, euh, les nouveaux arrivants Bien sûr, oui, on ouais. essaie de, de faire témoigner euh, les jeunes qui s'en sont son sortis, donc des anciens euh, qui, à qui euh, le RSMA a rendu un, un grand service, oui. euh, et donc ils ont souvent euh, énormément de plaisir à transmettre et à témoigner de ce que le RSMA a pu leur apporter. En dehors de l'aspect formation professionnelle, est-ce que sorti du RSMA, euh, le jeune se sent investi d'une mission également de service public euh, On parle par exemple euh, d'aide, d'assistance, des... surtout sur nos latitudes, hein, en période peut-être cyclonique, en période... voilà, Est-ce qu'on euh, développe ça également Alors effectivement, ouais. c'était une mission euh, traditionnelle oui, du RSMA ouais. pour ceux qui l'ont connu euh, du temps du service militaire. Euh, on a conservé cette possibilité d'être mise à disposition, euh, par exemple en cas de catastrophe nationale, euh, auprès des services de la préfecture people. On l'a fait récemment pour Fiona. Euh, on le fait de manière très, très régulière. Et c'est une manière bah, de, pour le jeune de reprendre confiance en lui, euh, de valoriser son travail et les savoir-faire qu'il aura appris au RSMA pour, par exemple, euh, conduire des engins de chantier qui vont faire du déblaiement, ou ce genre de choses. Et il y a cas, cette... Euh, oui. Je, je oui, -y. Euh, On a quand même à cœur, justement, de cultiver cette, cette approche citoyenne euh, qui fait mmh. vraiment partie bien intégrante sûr. de notre projet pédagogique. Et à ce titre, on a aussi un certain nombre de chantiers d'application qui permettent de valoriser le travail de nos jeunes et de, de contribuer à l'embellissement de, de la Guadeloupe. Voilà, les formations du RSMA, c'est peut-être la solution. N'hésitez pas, le rendez-vous c'est donc ce jeudi de 8h à 16h sur le site du RSMA bien connu à Jaille, à Bemao. Merci au lieutenant-colonel Alban Kouvout d'avoir euh, accepté cette invitation. Merci pour votre invitation. Et euh, bonne chance pour la suite, on espère que les chiffres seront à la, à la hauteur. Merci en tout cas de merci nous avoir suivis ce soir. Euh, on vous donne rendez-vous tout simplement avec la suite de nos programmes. Bonne soirée. All